D'aus, d'aus ta gueim me prenait dormi, donc m'a, Oh, non mais n'est que strict, non non Mais je dure à et ma une a ral fait Ken ma trop rare Gua sorrois. Gua <tousse> Ma, Preston, mon quelle monde Allez, qu'est-ce qui se passe Tout le Ah, bien Mounette va consigner que Flo avait Dalma del l'El Crocaine qui dure d'une tambour de Elle... Euh... Il e, e... de et e, -e mm. Sahara, ar, <rire> Autrement, c'est <rire> euh, a Gunnangeris, et Barcelamebotte. me botte. Ya mais bon. Il nous aide marou, mon mazé. Hein? Ya, c'est tu possible, mais. T'es-tu possible? Fait Joe? Âme de belle bonze de flot? Oh! Oh, mais Oh, y'a! Yeah. Oh, la la la la! Y'a! Yeah. Flo Petre amant, Robert Scléré oua kouskoudé, pavézan, et mise de zantidanos, et hélézobur arpestos rond, met Arabadin kouézan warrient, nana et bet Donc, et d'arçur pote, arand et vestris, nous y. Trop guéntan, il vous dit vous ailette pété glenargambre. Le fou poussique mégoire résiste tout. C'est